Aujourd'hui, pour cette affiche que vous attendiez tant, vous le voyez sans doute, les tribunes sont pleines, la météo donne le sourire aux spectateurs, pour mieux que ça dure. Allez, tout est réuni pour qu'on vive un beau moment ensemble. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Le public se lève pour l'hymne du Portugal. deuxième hymne Vous est plein ou quasiment plein et j'imagine que vous êtes très nombreux devant votre écran pour suivre cette rencontre. C'est vrai que niveau casting, on peut difficilement faire mieux. Voilà deux superbes équipes. On espère forcément du beau jeu maintenant. On va voir si les entraîneurs tentent un peu des coups en donnant du temps de jeu à des jeunes par exemple. Ça peut rajouter un peu de piquant. C'est ce que je ferai moi. L'arbitre donne le coup d'envoi. Alors, Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous Je voterai pour Pep, l'un des personnages les plus colorés du football. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne s'embarrasse pas de détails. Mais quel joueur Ah oui, pourquoi pas Je pensais à un attaquant, mais ça pourrait tout aussi bien être un défenseur. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Bernardo Silva, Bruno Fernandez, Pep, Nelson Semedo, dans la profondeur. Bien défendu, c'était chaud. Mathieu. Nelson Semedo. William Carvalho. Mais il va être sanctionné. Oh, l'inspiration Oh, c'était plein d'audace Une superbe reprise, il s'est placé rapidement, mais ça ne rentre pas à chaque fois. Le corner est joué court. Il est sur le côté. C'est bien fait, ça. Dans la surface. Et il prend sa chance. Aucun danger pour le gardien. Ils ont bien exploité l'espace dans l'axe. Ça leur a ouvert le chemin du but. c'était un bon pressing Mendy Matuidi possibilité peut-être pour Giroud en retrait Oumtiti Nelson Semedo Nelson Semedo qui a de la liberté Matuidi qui récupère ce ballon vous avez remarqué comme les latéraux montent comme moi Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non mmh. Quelle frappe mais Le cadre se dérobe largement. Ça va sûrement faire réfléchir à la défense. Pressez plus haut ou laissez des adversaires à tirer de loin Nelson Semedo. Et le raid côté droit, il a du soutien. Il tente de la jouer dans l'espace. Et la touche maintenant. Il cherche la profondeur. C'est dégagé. Mbappé. qui attend peut-être des appels on joue sur l'aile, il est servi Guerrero ça joue long ah c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi On passe. Oh, le bon ballon Oh, c'est chaud Oh, l'intervention Il cherche son coéquipier. Ça monte en intensité, là. Il s'est fait prendre sur un ballon anodin. Giroud. Pavard. C'est bien ce qu'il fait, là. Et le bon dégagement. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. William Carvalho. Et il cède sous la pression. C'est osé. Mbappé. Et voici Giroud. Giroud Ça part bien. Et il rate le cadre. Et c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très très compliqué. Nelson Semedo. Le Portugal tient bien le ballon mais n'arrive pas à créer le danger. Très belle ouverture. Et il redonne derrière. Ruben Neves. Un match plaisant, animé mais le score est toujours de 0-0. Les deux équipes manquent d'envie et prennent peu de risques. Bavard. Il accélère et il déborde. Et tout ça il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire il a frappé vraiment trop vite Bruno Fernandez Ruben Neves quelle passe avec Bernardo Silva l'interception c'était chaud Pogba Pavard Essayez d'être précis, touchez un coéquipier. Fernandez. Griezmann. Il a un peu de liberté. Mbappé. William Carvalho. Voici Giroud. Mbappé. Le jeu repart vers la droite. La frappe Dommage, c'était pourtant bien tenté. Belle frappe à la de terre mais ça n'inquiète pas le garde. Il allonge vers l'avant. Il allonge. Quelle précision. C'était bien essayé, mais il ne trouve pas de partenaire. Voici Giroud. Pogba. William Carvalho. C'est joué long. Bernardo Silva, il a de l'espace. Bernardo Quelle location, attention Une parle magnifique Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Mmh. La France qui récupère ce ballon. L'occasion pour Cristiano Ronaldo Quel dribbler, quel artiste avec le ballon en retrait Un ballon intéressant, bien servi Il tente sa chance Et le but Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps, c'est fait Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. Le gardien a sans doute été masqué par sa défense et il n'avait plus le temps de réagir. C'est déjà la pause, J'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas Oui, l'entraîneur va peut-être se poser des questions pendant la pause. Il faut surtout que ces joueurs s'appliquent, qu'ils soient plus concentrés. Et le coup d'envoi de cette seconde période Bon, je vais faire un peu mon captain obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Guerrero. William Carvalho. Avec Guerrero. C'est centré dans l'axe. Quel jaillissement Pavard. Griezmann. La passe est précise. Matuidi. Voici Giroud. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est un bon mouvement. Guerrero qui est récompensé de son pressing. C'est joué dans l'espace. Il a sans doute un peu trop temporisé. C'est dommage. Il avait des coéquipiers qui demandaient le ballon. Oh, quel geste Ça joue long, vers l'avant. Quel fait du bien, cette interception. Guerrero. Ruben Diaz. Ruben Neves, un long ballon vers l'avant. Bernardo Silva, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Voici Giroud. Peut-être une occasion pour Griezmann Silva. Guerrero. Pogba qui interrompt cette longue séquence. Bien joué. William Carvalho. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici Ils sont toujours dans le match. Ils peuvent encore égaliser. Il allonge le jeu. Allez, ça peut faire mal. C'est repoussé, repoussé par le gardien. Bruno Fernandez. La défense pousse un gros rouge de soulagement. Il a été très réactif sur ce coup et s'est procuré une bonne occasion après avoir chippé ce ballon. On attendait un arrêt de jeu le changement va pouvoir avoir lieu. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. C'est dégagé loin devant. le banc. La frappe, attention C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Ils l'ont gagné, un nouveau corner. C'est donc un changement. Et ce ballon devant le but. L'interception, bien jouée. S'il le trouve. Oh, voici Fekir. Ça va vite. Fekir, ça manque de soutien. Bernardo Silva... grisman c'est une frappe bruno fernandez ce sera une remise en jeu Tenté, bien joué. Et il perd l'équilibre. Bernardo Silva. Il poursuit son effort dans l'axe. Avec Guerrero. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. bien donné dit. Mendy le ballon a franchi la ligne encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué et c'est par surprenant il avait l'air de tirer la langue un peu de son frais ça va leur faire du bien Pep, Bruno Fernandez, William Carvalho, Ruben Leves. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Allez au bout Ça manque de finition, tout ça, j'espère bien pour eux, qu'ils ne vont pas le regretter. Ils décident d'allonger le jeu. Ils obtiennent un coup franc. se rattrape bien. Mario Rui. Avec Bernardo Silva. Griezmann, qui est sanctionné pour cette faute. Il joue en retrait. Oui, c'est bien défendu. Non, ça manque d'application. Silva. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Il s'impose physiquement dans ce duel. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Aïe, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Son entraîneur a l'air un point qui là. Ce serait un coup dur s'il devait sortir. Quel guerrier, il va pouvoir reprendre sa place. Rouben Neves... Concello. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal, ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Pep, qui n'a pas cédé dans ce duel, le bon ballon. Personne n'arrive à se saisir du ballon. Bruno Fernandez. Bonne intervention, C'est s'est récupéré. Griezmann. Il va falloir beaucoup plus de percussions, beaucoup plus de permutations et surtout de la vitesse avant que l'arbitre ne siffle la fin de ce match. La passe en retrait vers son défenseur. Bruno Fernandez. jean Cello. Bernardo Silva. Il ne résiste pas au contact. Bruno Fernandez. Bon service dans la profondeur. Oh, Cristiano Ronaldo. Oh, la frappe. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Oh, ça s'est joué à pas grand-chose. Ils auraient pu gagner, mais ils s'inclinent sur la plus petite démarche. Vous savez, après ce but, je me disais qu'ils avaient quand même le temps de revenir au score. Mais face à cette défense rugueuse, ils n'ont jamais trouvé la faille. On doit se quitter maintenant. Merci Darren et merci à tous surtout d'avoir suivi ce match avec nous. Merci Grégoire